en voyant ces bandits en train de construire à longueur de journée. Des bandits qui n'ont pas présenté leurs biens. Quand on veut juger des gens, quand on dit certains ont volé, et vous, vous êtes dans cette même maison, vous rentrez sans déclarer vos biens. Ça veut dire quoi Aujourd'hui, c'est le docteur Kassouri. Plus de dix mois, des personnalités, des gens qui ont dirigé ce pays. On voit des vagabonds en train d'humilier ces gens. Ne serait-ce qu'à résidence surveillée, des passeports saisis, des comptes gelés. Qu'est-ce que ceux-ci peuvent avoir encore comme humiliation? Et avec ça, vous pensez que ce pays l'a avancé Des bandits dehors hors la loi qui se lèvent, qui viennent, qui tuent des militaires, et venir nous parler de procès, de justice Et on voit l'élite guinéenne, des escrocs, des politiciens malhonnêtes, affamés, qui courent derrière ces gens, et qui trouvent ça logique. Et vous voulez que ce pays, là, va avancer La Guinée va avancer comme ça, dans le désordre, là, c'est comme ça le pays va avancer Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Si vous voyez que depuis le matin, ça dit je regarde, je ne sais même plus où mettre la tête. C'est énervant. Ces gens-là sont en train de construire à longueur de journée. hein En train d'humilier nos élites. Et on nous parle de justice. Ils sont... Ça dit... On les a demandé tout simplement, présentez vos biens, ils ne l'ont pas fait. Nous les voyons à longueur de journée, nous montrons cela à longueur de journée. Même l'argent volé à la présidence, ils ne l'ont pas présenté aux Guinéens. De quelle justice on est en train de parler Où sont les corps des victimes du 5 septembre Non mais c'est incroyable la Guinée. Ça dit Moi je me dis en fin de compte, ce pays sera divisé en quatre régions naturelles. Parce que quand tu regardes aujourd'hui, l'affaire ethnique a dominé ce pays. Même quand tu regardes les procès, les commentaires, c'est énervant. Tu n'as même pas envie de vivre, d'être guinéen. Ça dit l'ethnie. Comment on peut faire la promotion des médiocres, des tonneaux vides Ça dit demain, le plus fort se lève, voilà, il fait un coup d'État. Et on voit des, des, des mendiants à côté des politiciens, des gens qui ne s'assument pas, des affamés, en train de soutenir des bêtises. Un, un pays peut avancer dans ces deux autres. Pareil. C'est dommage. Ils font de la démagogie à longueur de journée. Mais Dieu est grand. Allons-y seulement. Le procès des docteurs Diané encore. Et des casseries, ils ont renvoyé pour le 17. Ça les plaît. Ils sont en train de gagner du temps. D'humilier, de garder ces gens-là. D'humilier, de les garder en prison. 11 mois, ils sont en prison. Mais je vous ai dit, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Allons-y seulement. Vous voyez des journalistes comme les Alain Foucault. Toi qui es d'origine camerounaise, qui travaille à RFI, vous voyez Cameroun, ce qui se passe. Les Camerounais, excusez-moi, je n'ai pas besoin de parler, mais c'est à cause de Alain Foucault. Toi, tu étais là en Guinée, tu t'es jamais levé. Personne ne vous a interdit de venir en Guinée. RFI, vous avez vos représentants. TV5 Monde, vous avez vos représentants. Vous n'avez pas fait d'enquête sur les mines de la Guinée. C'est quand les bandits sont venus, on vous donne de l'argent. Alain Foucault, on lui paye. C'est seulement les bandits, les narcos qui parlent, qui lui racontent tout. Il va, il écrit sur la Guinée, jusqu'à aller dire qu'ils ont donné 700 millions au président Fakonde, qu'ils n'ont pas mis au trésor public. Ça dit, des gens sont vraiment malades, quoi. Parce que les autres ne peuvent pas parler aujourd'hui. Toi, tu viens, tu écoutes des bandits. Tu ne parles pas du coup d'État. Tu ne parles pas des victimes du coup d'État. Tu ne parles pas des politiques aujourd'hui. Les leaders qui sont chassés aujourd'hui. Les emprisonnements aujourd'hui en Guinée. Tu ne parles pas de ça. Tu viens écouter des bêtises. Bêtises de ces gens-là. Qu'on qu le présente. Et donc, toutes ces réalisations en Guinée. Toutes ces réalisations en Guinée, là le président Fakonde a l'argent là. C'est vos pipi qu'ils ont pris pour réaliser tout ça. 700 millions c'est quoi Pour un pays, 700 millions 700 millions de dollars, c'est quoi pour le développement d'un pays 700 millions. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, on parle de, de 15 milliards, 20 milliards de dollars d'investissement malgré toutes les réalisations là non électricité les écoles les routes les bâtiments toutes ces infrastructures non on vient se flanquer mais ceux qui ont donné l'argent là ils ne vont pas ils n'ont qu'à vous dire dans quel compte ils ont mis c'est-à-dire c'est tellement facile on vient s'asseoir pour raconter des bêtises ceux qui ont donné là allez-y les demander dans quel compte ils ont mis c'est dans le compte du président Fakonde ou dans quel compte ils ont mis. Mais il fallait nous dire. Ça dit, c'est facile aujourd'hui de faire de la propagande, mentir sur le président Fakonde. Eh Allah. Non mais ce pays. Je... Moi que Dieu nous aide. Hein? Sinon, la Guinée est mal barrée. Ça dit, on vous dit c'est de la démagogie sur démagogie. Démagogie sur démagogie. Mais ils l'ont répondu aujourd'hui. Les gens l'ont répondu. Parce que les bandits, ils ne vont que s'asseoir. Alain Foucault ne parle jamais du Cameroun. Paul Biya est là-bas. Pendant combien d'années Il ne fait jamais, il ne parle jamais. Hein Non, non, non, non, non, non, non, non. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Suleiman Barry, RPG n'a rien fait. Kaleta, c'est ton père qui l'a fait. Sois petit, c'est ton père qui l'a fait. La route nationale, c'est ton père qui l'a fait. Les préfectures, là, chez toi, quelque part, au Fouta, dans ta préfecture, tu vas aller trouver. Le goudron qui est dans la ville, c'est ton père qui l'a fait. Hein Les réformes guichets uniques, c'est ton père qui l'a fait. Les bâtiments administratifs, c'est ton père qui l'a fait. Les écoles professionnelles, c'est ton père qui l'a fait. Qu ils n'ont rien fait. Le port de Conakry aujourd'hui, c'est ton père qui l'a fait. La création des forces spéciales, là, c'est ton père qui l'a fait. La formation de Mamadou Doumbia, c'est ton père qui l'a fait des malhonnêtes, vous venez vous flanquer, parler. C'est ton père qui l'a fait. C'est-à-dire des conneries seulement quoi Des gens bornés, remplis de haine. Ce que je suis en train de citer, dit le contraire. Oui, Dalaba, chez toi même à Dalaba. Des gens remplis de haine. Vous pensez que c'est vos conneries là qui vont changer ce pays là il dit, il a fait quoi J'ai cité. Kaleta, sois petit, c'est ton père qui l'a fait. Tu as mis 5 francs pour Kaleta. Il dit de dire, j'ai dit, voici, on est, on est face à des Guinéens. Attendez, même. Ça dit, ces gens-là, c'est énervant, quoi. De, de, de borner seulement. 14 000 aujourd'hui. 14 000. 14 000 Guinéens sont à la retraite. Toi, tu es le commerçant. Dans ton quartier, on met 100 personnes à la retraite. Le matin, ceux-ci avaient l'habitude de payer le pain chez le boutiquier. Tous ceux-ci-là sont à la retraite aujourd'hui. L'économie, rien ne va. Mais vous, des bornés. Attendez, hein. Attends, je vais juste te bloquer parce que pour ne même pas perdre mon temps. Je vais juste te bannir sur cette page. Parce que des bornés comme vous, c'est juste des perturbateurs. Et moi, je n'ai pas le temps des perturbateurs. Sinon. Vous allez vraiment nous dire, en un temps record, 14 000 personnes qu'on met à la retraite. 14 000 personnes. Un pays normal. Simandou, Simandou dont Alain Foucault parlait. Simandou était vendu grâce au président Condé Si c'était le bandit, il n'allait même pas oser parler de renégociation des contrats. Ce n'était pas 15 milliards. Mamadi Doumbouya a ajouté quoi là-dessus Mamadi Doumbouya a ajouté quoi dans l'affaire du Simandou S'il ne serait-ce que les à ses amis... Ne serait-ce que Jiba, ses amis aujourd'hui, qui sont en train de chercher à bouffer, à avoir des pots de vin. Simando, ce n'est pas 15 milliards. Attendez, je vais vous montrer. Ça dit, le Guinéen, à l'époque, les gens étaient aveuglés. Personne, ils étaient là, en train de, de s'aimer la haine. Oui, l'aignol, l'aignol. Voici Simando. Dès les débuts, les lancements, comme vous êtes aveugles là quand les bandits viennent s'asseoir au lancement. Voici quand les autres ont lancé. Les chemins de fer, c'est ce qui est là. Nous, on parle avec des preuves. Ce n'est pas, pas le cinéma que ces bandits sont en train de vous montrer. Si vous étiez aveugle, que rien n'avait été fait, voici les débuts des projets. Les chemins de fer et consorts. Voici les images. À l'époque, vous étiez aveugle seulement. Voici. Voilà. Au lieu de venir vous flanquer, raconter des, des salades pour énerver seulement les gens. Voici les images. Nous, on parle avec des images. Ce sont les images, ça. Ça, c'est grâce au président Faconde. Ça, c'est grâce au président Faconde. C'est pas grâce à vos bandits, les tonneaux vides qui sont là aujourd'hui. Vous pensez que les gens vont donner 5 francs à ces bandits-là Vous pensez que quelqu'un donnera 5 francs Un légionnaire, un bandit, un narco comme ça Vous pensez que les bailleurs de fonds, ils vont prendre 500 millions ils ont besoin de 500 millions de dollars. Vous pensez que quelqu'un va les donner Ces narcos qui sont là aujourd'hui, pensez que quelqu'un va les donner Mais comme Alain Foucault, je l'ai dit, il ne va pas se lever, venir dans un jet privé. Et c'est les bandits qui vont payer. C'est faire de la propagande. Et les Guinéens, soyez rassurés. Hein? Soyez rassurés. Mamadou Doumbouya, il est en train de faire le double jeu. Même aujourd'hui, on parle, on, on accuse l'ambassadeur de France. C'est parce qu'il est en train de faire son, son affaire. Hein? Bon, regarde encore quelqu'un qui est là. Ruggiato, Hier, Diane a mis le colonel Amadou Alpha Barry. C'est que, c'est ça, vous êtes encore là. Vous avez des mentalités bornées. Colonel. Mamadou Alpha Bari a quoi avoir avec Dr Diané, un gendarme? Vous dites qu'il lui a mis en prison. Dr Diané n'est pas là-bas. Pourquoi les Balas ne l'ont pas libéré? Pourquoi les Doumbouya ne l'ont pas libéré? Pourquoi ils ont libéré AOB? Ça dit, réveillez-vous un peu. Vous saviez, vous connaissez le dossier de colonel Alpha Mamadou Bari. Vous êtes dans l'esprit communautaire. Vous êtes toujours dans l'esprit communautaire. L'affaire de drogue, c'est ce que je vous ai dit. Lorsque les journalistes étaient là, en train de salir le pouvoir, oh, les têtes vont tomber dans l'affaire de drogue. Pourquoi les médias ne parlent plus de l'affaire de drogue Pourquoi Mamadou, euh, euh, Mamadi Kaba, qui a été extradé au Mali, mis en prison à la maison centrale, s'est évadé, il est aujourd'hui en France Pourquoi vous ne parlez pas Sortez dans vos... C'est pourquoi je dis par finir ce pays-là. Nous allons diviser la Guinée en quatre régions. Chacun va, ré... Chacun va rester chez lui. Ça sera encore plus mieux. Ça dit, les gens sont tellement dans l'esprit communautaire. Qu'est-ce que le, M... Mamadou, le colonel a à voir avec Dr. Djanek? Quand est-ce lui, il l'a mis en prison Mais sortez dans ça. Sortez, vous êtes là à accuser les gens sans preuve. Est-ce que le colonel il était sur la, sur la route de Docteur Ghané? Qu'est-ce qui les a opposés Rien du tout Ils ne se connaissent même pas Vous êtes là en train de mentir, matin, midi, soir. Parce que c'est un peu Docteur Malinke. Voici tout Ah non, il a fait ça Aujourd'hui, c'est lui. Sortez dans ça. Franchement, franchement ce pays-là, des fois, on n'a même plus envie même de parler. Quoi. Les gens sont tellement remplis de haine, de l'affaire communautaire, c'est pourquoi j'ai dit non, pas fini. Chacun va rester chez lui. Basse-côte va rester en basse-côte. Si tu veux venir, tu prends carte de séjour, tu viens en basse-côte. On veut aller au Futa. Tu as besoin de quelque chose, tu vas, tu payes carte de séjour, tu rentres. Parce que les gens, l'affaire communautaire là, a dépassé les gens. Si nous étions tous des peuls, ce que nous sommes en train de dire, on n'allait pas dire. C'est autre chose. Si nous étions tous malinqués ou forestiers ou sous, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, non. Regardez le procès. Même un criminel, les gens le soutiennent parce que c'est leur communauté. C'est incroyable. Tu viens dire des, des, des, des, des conneries, cause Docteur Diané qui a mis. Qu'est-ce que Docteur Diané a voir avec uh, un colonel? Alpha Barry, qu'est-ce que Docteur Diané a voir dedans? S'il était accusé à tort, aujourd'hui, Dungoui est venu. Pourquoi ils l'ont pas libéré? Pourquoi ils ne l'ont pas libéré? Là, tu ne parles pas de ça. Tu viens te flanquer devant moi ici, mais parler de conneries. Docteur Diane aujourd'hui, qui est accusé. Ministre, quand est-ce qu'il est devenu Il y a Kabele qui était ministre de la Défense. Lui, il n'est pas là-bas. Kabele de... qui était ministre de la Défense. Kabele était ministre de la Défense. Lui, il n'est pas là-bas. Les intendants de l'armée, ceux à qui on donnait des milliards, le carburant est tout haute, ceux-ci-là ne sont pas là-bas. C'est le ministre. Il ne gère même pas. Il n'est pas trésorier. Rien du tout. Tout simplement parce qu'il est politique. On ne parle pas de ça. Combien de trésoriers de l'armée, qui ils ont convoqué, qui ils ont arrêté dans l'armée? Les Namoris qui prenaient plus de 6 à 7 milliards pour le carburant, tous ceux là ne sont pas convoqués. C'est docteur Diané. Sortez de ça, pardonnez. Sortez. Ça dit ce pays-là, vraiment, quand on dit il y a trop de bornes, c'est ça. L'esprit communautaire. Et c'est ce que je disais hier. Les gens ont prié ici. priez priez priez priez priez priez priez Que le pouvoir tombe. Hein? Bon, re, bon, regardez encore un menteur qui est là. Quand tu as dit à l'époque, tu disais que les peuls sont les vendeurs de drogue. Moi, bon, voici, voici quelqu'un ici. Ça dit Amadou Bari. C'est-à-dire quand est-ce que vous allez sortir dans l'esprit bidon Montrez-moi une de mes vidéos où moi j'ai traité les peuples vendeurs de drogue. Montrez-moi une vidéo. Des militants de l'UFDG qui m'insultaient ici. Je les ai traités de moutons et j'ai bien précisé. Ceux qui viennent m'insulter, j'assume mes propos là. J'ai dit, j'ai toujours précisé ceux qui venaient m'insulter. Mais regardez, ça dit c'est ça vos conneries quoi. Vos bêtises. Quand je parle des narcos là, là tu parles pas de. Quand je dis Mamadi Kabbalah, là tu parles pas. Tu ne dis pas que j'ai dit c'est un peu. Ça dit c'est ça vos mentalités. Je vous ai dit sortez de ça. Tant que vous ne sortez pas, là. ce pays-là n'ira nulle part. Vous êtes tellement renfermé de haine, Ren... renfermé de haine. Moi mes vidéos sont là. J'assume mes propos. Vous pensez que moi je suis borné? J'ai pas été à l'école? Je vais venir m'attaquer à toute une communauté. J'ai dit ici les militants de l'UFDG, ceux qui viennent, ceux qui venaient m'insulter, ce sont des moutons, je l'ai dit et je l'assume et je n'enlève ne, je même pas. Je dis ceux qui venaient m'insulter, si tu ne comprends pas français, va demander à quelqu'un ce, que ce que cela veut dire. Tu penses que je retire Je ne retire pas. Ça dit, vous êtes là, vous, êtes, vous avez un sérieux problème dans la tête. C'est Dr. Diane qui, qui, qui, qui, qui payait les gens. Ceux qui payaient, il y a quelle justice aujourd'hui Il y a quelle justice aujourd'hui Mamadou Doumbouya a tué les gens le 5 septembre. Les militants de l'UFDG me, me suivent ici. Les gens me regardent ici. Moi, mes propos, je les assume. Parce que vous n'aimez pas qu'on me dise la vérité. C'est ça. C'est pourquoi je dis ce pays est tellement divisé avec des mentalités, c'est-à-dire communautaires. Non, non, non, Mamadou Boy et eh, Diallo, il faut le laisser parler. Parce que c'est des gens, c'est ça leur mentalité. Il faut venir juste s'asseoir, raconter des histoires. On fait tout pour que ce pays-là aille de l'avant. Mais non, c'est des mentalités bidons, nous diviser encore de plus, nous ramener encore en arrière. Moi, mes vidéos, ça et là, je ne les efface pas. Va, va, tu prends une de mes vidéos. Si moi, je vais dire ça. Hein? Non, Alpha basse. Non, si je... non, il faut que je lui réponde. Si j'avais dit ça, mes ennemis, là, ils allaient prendre ces vidéos-là. C'est-à-dire couper, couper-coller. Donc, si on se bat, on veut que ça change. Bon, désolé. En tout cas, il y a des gens qui ne veulent même pas que je réponde ces gens-là. Aujourd'hui, je vous ai dit, la vérité finira toujours à triompher. Au temps du président Fakonde. On a montré ici, oh, Cancan, c'est le fief du RPG. Il n'y a pas de courant. Les gens sont énervés. On n'a pas parlé des réalisations dans les autres préfectures. Les gens de Cancan se levaient matin, midi, soir. Il n'y a pas de courant, à bas, à bas. Le président Fakonde il s'est chargé de donner le courant à Cancan. Ils ont acheté des groupes avant de commencer leur centrale. Ils ont payé beaucoup de groupes, vous avez vu ça, pour alimenter la ville de Kankan. La ville de Cancan était alimentée jusqu'à présent avec ces groupes. Le central était en presque vers la fin. Ça fait deux semaines n'a pas de courant. Vous savez que Mamadi, oui, mars, il devait aller à Kankan. profiter pour inaugurer. Le projet est à terre. C'est incroyable. C'est incroyable. Même pour alimenter ces groupes-là, ils ne peuvent pas. Je vous dis, il n'y a plus d'argent. Je vous dis, il n'y a plus d'argent. Les caisses sont vides. Les narcos ont vidé les caisses. Pourquoi les gens ne sortent pas maintenant crier courant, courant C'est Alpha Condé. Quand on crie... Il est soucié. Il se lève. Il achète des moteurs. Il donne. Il envoie des experts faire des études. Mais voici aujourd'hui. Les bandits n'arrivent plus à vous donner le courant. Je vous ai dit. Le coup d'état ce n'est pas une affaire d'ethnie. Hein? Je vous ai dit ça ici. Le coup d'état ce n'est pas une affaire d'ethnie. Nous devons... Mettre l'intérêt général devant. Maman dit aujourd'hui qu'il vient de Kankan. Mais Albarassé, les jours à venir, vous allez voir encore les jeunes dans les rues. Tant que le CNRD, vous êtes là à dire que le président m'a qu'est-ce que vous, vous pouvez faire pour les Guinéens Addissé Moukela, qu'est-ce que vous, vous pouvez apporter Maintenant, vous voyez que vous êtes incapables. Aucun secteur ne marche. Aucun département ne marche. Et c'est l'emploi qui compte, ou bien même toutes ces réalisations. Vous mettez 14 000 personnes, 14 000 personnes. Ça, ce n'est pas presque une ville, ça. 14 000 travailleurs. Et même l'argent de la retraite, on ne le donne pas. Pourquoi vous êtes toujours là à mentir au lieu de travailler, vous êtes toujours là à mentir sur les anciens, à humilier les anciens, le président Fakonde. Mais tant que Doumbouya parle du président Fakonde, Walloy à la tant que Doumbouya est là, que c'est l'image du président Fakonde, que lui il va terminer, Walloy Bila à la Même Laurent Gbabo en Côte d'Ivoire, il n'a pas joué avec l'image de Félix Houphouët-Boigny. Même Laurent Gbabo. Même le président Fakonde, il n'a pas joué avec l'image de Lansana Conté. Paix à son âme. Le président Fakonde, malgré qu'il était, il était opposé. A faire se couturer, père à son âme, à faire l'ancien à compter. Il allait se recueillir sur leur tombe, faire des prières. Il ne s'est pas mis à dire. C'est quand ils étaient vivants. Il était opposé à eux. Mais il ne s'est pas mis à les humilier ou à salir. Mais regardez Dumbuya. Tout ce qu'ils ont à dire seulement, mentir chez Alain Foucault, que 700 millions, que ce n'est pas allé au trésor public. Eh? Dans quel compte ils ont mis ça Hein C'est incroyable. Donc, euh, arrêtez ça à un moment donné. Arrêtez à un moment donné. Allah Fiao, je vous ai dit, ça ne marchera pas. Moi, il y a certaines choses, je ne vais plus parler ici. Ce qui reste clair, la fin du CNRD, Inch'Allah, Bédayal Nyalaya. Les caisses sont vides. Les deux mois à venir, vous allez voir. Allez-y dans les banques. Les banques, il n'y a plus rien. L'État emprunte, il ne paye pas. Je vous dis, c'est le chaos total aujourd'hui. Le désordre total. Même les fonctionnaires pour les payer, c'est incroyable. C'est-à-dire, l'image même du pays, d'abord, ça fait pitié. Il faut aller faire la queue. Pour être payé, non, mais c'est incroyable. Ça ne ressemble plus à une républicaine. Hein. C'est le désordre total. D'abord, il faut regarder l'image, d'abord, de celui qui est en haut. Un tonneau vide, un gangster, un bandit, un traite, comme on m'a dit. Comment est-ce que l'image, la Guinée va se comporter bien Il n'a ni programme, ni un savoir-faire. Même il était légionnaire. Il a été viré pour indiscipline, Et c'est ce même indiscipline qu'il a envoyé chez nous en Guinée. Soutenu par un, et encore un voleur de vin, l'ambassadeur de France. Et les gens sont là à faire de la démagogie pour des miettes. Les Macalé et consorts. Les habas et consorts. Là. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. On les donne un peu seulement. C'est la fermer et venir raconter des salades ici, devant le peuple de Guinée. Allons-y. Nous nous sommes pressés, hein? mais quand le peuple sera affamé, là, ils vont sortir. Rien ne va les arrêter. Et, ça, et là, ça va être le désordre total. Allons-y seulement. Vous voyez qu'un incompétent, un vaurien est à la tête du pays. On supprime les emplois. Vous dites que les anciens n'ont rien fait, mais on supprime 14 000 emplois. Ils sont incapables de recruter. Tous les projets sont aux arrêts. La vie est devenue 10 fois plus chère. Le port de Conakry. Là, on ne parle pas de ça. Hein. On est là, faire de la démagogie. Oh, maman dit en train de travailler. Ce sont les projets de qui C'est comme il pleuvait déjà. Vous allez venir dire que non, on va arroser les fleurs. Il pleut. Sous la pluie, vous allez arroser quoi C'est-à-dire tous ces projets sont déjà signés. Financés. Mais on vient s'arrêter dans ça parce qu'on enlève les autres. Et pour dire non, le président Alpha n'a rien fait. Vous savez, Dieu, c'est ce que le Coran, tout est véridique dans le Coran, dans le Saint Coran. Tout est véridique. C'est l'homme qui est pressé. Dieu n'est pas pressé. Et on nous a dit que quand un peuple est ingrat, un peuple n'est pas reconnaissant, vous dites, Dieu vous donne un président. Vous dites que non, le président n'est pas bon. Tout est dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous envoie un président shaitan un président mauvais, un président comme Mamadi Doumbouya. Et si on disait qu'il <rire> n'y avait pas de démocratie <rire> avec Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, les politiques ils sont où Sidiya est où Et là, -là est où hein? Si on dit que non, le président va connaître le développement, il n'a rien fait. Mamadi Doumbouya, 14 000 personnes à la retraite, tous les PME aux arrêts. La vie, le sac de riz est combien aujourd'hui Le sac de riz est combien Non, on dit que non, non, non, le président Fakone n'était pas bon. Ah, mais dites-nous le contraire. Le sac de riz était combien On a connu Ebola, Covid, crise politique, combien de manifestations Mais le sac de riz était combien Les fonctionnaires étaient payés du, à partir du 23, 24, 25. Tout le monde était payé. Ça, c'était en Guinée. Les commerçants-là, et aujourd'hui, demandez les commerçants, les opérateurs économiques. Les gens ont quitté la Guinée. Parce que les bandits aujourd'hui n'ont rien. Taxe sur taxe. Impôt sur impôt. Qui paye cher la population. Le port de Conakry est devenu quoi aujourd'hui Presque cimetière. La Sierra Leone, le, le Libéria, le Mali. Les gens ont, ont laissé le port de Conakry presque. Vous pensez que quoi Que Dieu dort vous pensez que c'est la démagogie Continuez à parler seulement. Hein Donc, comme bravo ils sont en train d'humilier. Dadi, ça a humilié les gens ici. Mais en fin de compte, il est où Ça dit, c'est un peu cela, quoi. Quand tu n'écoutes pas, toi, tu n'as pas été élu par les gens. Tu passes tout ton temps à humilier des gens. Un criminel, hein. Mamadi, comme Mamadi Doumbouya. Un bandit comme Mamadi Doumbouya. Un narco comme Mamadi Doumbouya. Un traître comme Mamadi Doumbouya. C'est lui qui va devenir un messie pour nous. Un narco comme lui. Un bandit, un faux type comme lui. Et tous ses amis-là, des faux types réunis, c'est celui-là qui va venir à coup de, avec, avec de bâton magique. Pap, on va connaître le développement. Continuez à rêver. Et ce qu'il a fait d'abord, tant qu'on ne l'enlève pas, là, il va faire pire. Son deuxième plan, quand nous serons proches de la fin des deux ans, c'est là qu'il va rentrer dans le système de Gouïta. Parce qu'il sera opposé à la France. Maintenant, il va les joindre. Lorsque les gens vont lui dire, ah non, ça c'est pas bon. Maintenant, il va dire, vous n'avez pas à nous dire ceci. Il va se faire passer maintenant pour un révolutionnaire. Encore pour tromper les esprits. Vous n'avez rien compris de ce bandit. Vous n'avez rien compris de Mamadi Doumbouya. Je vous ai dit, il a fait le coup d'état pour sauver sa tête. Je vous ai dit, ce coup d'état était un instinct de survie. Mais comme vous voulez toujours croire, et nous, prions, qu'Allah nous donne une longue vie, c'est tout. Sentez de faire, ça va se passer devant tout le monde. Ne vous levez pas, asseyez-vous. Le mois de Ramadan, là d'abord, finissez avec ça, vous allez bien comprendre. Vous allez bien comprendre que Mamadi Doumbouya, c'est l'échec total. Moi, en tout cas, j'ai dit, je ne parlerai plus des leaders politiques. Je ne parle plus de dialogue avec les bandits. On mate un bandit. Les narcos, on les combat. On lutte contre les narcos. On ne négocie pas avec les narcos. Ces gens-là, il, il faut les mater. Nous avons besoin de l'armée républicaine pour mater ce bandit-là des voleurs des hors la loi vont venir nous parler de justice hein moi je vous ai dit tout ce qu'ils font c'est dans notre intérêt tout ce qu'ils font actuellement c'est dans notre intérêt vous connaissez des ministres qui ont géré ici de l'argent tous ceux-ci là sont tranquilles chez eux ils mangent avec ces gens là dans les restos Maintenant, on vient pour sacrifier, humilier les docteurs Diané et le docteur Kasouri. Parce que ceux-ci prétendent être à la tête du RPG. Il faut les humilier. Sinon, ceux qui ont l'argent, ils sont connus, on ne les dérange pas. Maintenant, c'est ceux qui n'ont rien à voir avec eux qu'on vient pour humilier seulement. Et vous voulez qu'on continue dans ça. Eh, Mamadi a eu le courage de faire le coup d'état Et si quelqu'un d'autre se lève demain pour faire aussi Où est le problème Vous n'avez pas dit qu'il est légitime Quand quelqu'un va faire pareil là, Nous dirons aussi que ceux-ci sont légitimes vous qui, en, vous qui êtes en train d'encourager les dérives de Mamadi là, Quand quelqu'un d'autre va la lever là, Nous allons applaudir aussi On va dire voilà Barakadé est venu aussi C'est comme ça Et vous allez voir si le pays va avancer Donc, euh, bonne soirée à tout le monde Inch'Allah, la vérité va triompher En tout cas, moi je commence à en avoir marre C'est-à-dire des mentalités communautaires de ce pays C'est pourquoi le procès, je n'ai même pas regardé Quand vous regardez les commentaires C'est-à-dire chaque ethnie, les gens sont derrière leur ethnie C'est ça le problème de la Guinée aujourd'hui Tout le monde, les gens sont animés par l'esprit communautaire Nous, nous, nous Mon ethnie quand c'est un camarade, pape, tout le monde, il est sous-sous, tout le monde derrière lui. Il est maléqué, il est peul, tout le monde, c'est-à-dire ça, ça la communauté. Si quelqu'un pouvait venir recoloniser la Guinée, c'est-à-dire changer, tuer les ethnies, là, que nous parlions une seule langue, ça va être encore plus bon. Parce que je ne sais pas comment nous allons favoriser, hein, développer le nationalisme chez nous. Si les gens ne pensent qu'à la communauté, à l'ethnie, l'ethnie, l'ethnie...